Le Puissant Vainqueur est là, Il est là dans sa gloire. Il a mis ses pieds sur terre et sur... mes oui, pour moi, sa bien-aimé, Le Consolateur, S'il vous plaît, frères et sœurs, nous lisons dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 100, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 100, nous lisons la parole de Dieu.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 Père et notre Dieu, nous voulons vraiment, oh Dieu, te dire combien nous sommes heureux de pouvoir être dans cet endroit. Et c'est vrai, nous avons confiance en toi, mon Sauveur. Dieu, c'est lui qui conduit nos pas, jusqu'à ce jour où tu le fais, Seigneur. Nous avons traversé des vallées et des montagnes, tu as toujours été avec nous, mon bien Père Saint, Dieu. Que ce soit sur la montagne, tu es là, même dans la vallée, mon bien Père Saint, tu es là aussi. Tu es toujours le même Dieu en qui nous avons placé notre confiance, Père. Tu nous entoures par derrière et par devant, Seigneur. Tu nous protèges sur le chemin sur lequel nous as réellement placé. Sois béni encore ce soir, notre Dieu pour ces instants bénis que tu nous donnes aussi d'avoir cette joie de chanter le chant des sions avec ton peuple mon bénémoine aimé Père oh Dieu, ce peuple que toi-même tu t'es choisi pour qu'il soit mis à part à toi, pour ta gloire à toi mon aimé Père oh Dieu, pour ton service mon bénémoine aimé Seigneur, c'est pourquoi nous accrochons davantage à toi pour que tu puisses réellement nous aider à avoir nous positionner comme toi tu veux que nous soyons Seigneur pour te servir selon ta volonté parfaite béni soit ton Seigneur encore mon bénémoine aimé Père oh Dieu pour tous les bien aimés frères et sœurs qui sont aussi en connexion mon sauveur aux oh dieux qui sont aussi sur Dieu, devant les camp, qui attendent effectivement aussi de pouvoir aussi entendre ta voix, à toi comme nous tous. C'est pourquoi nous t'implorons la grâce de nous parler encore aujourd'hui, nous aider, Père, afin que nous puissions réformer aussi nos voix. Nous avons vraiment besoin de toi. Donne-nous aussi l'entendement et l'obéissance, mon bien-aimé Seigneur, à, à ta voix, à toi, à ta parole à toi, mon bien-aimé Seigneur, parce que tu es patient, certainement c'est vrai, mais tu es aussi un Dieu qui a le courroux, Seigneur. Nous te demandons grâce d'être avec nous encore ce soir. Merci de notre précieux frère que tu utilises encore ce soir. Tu as et des cantiques, mon roi. Bénis les riches, mon Père. Nous te sommes reconnaissants pour la présence de chaque frère et chaque sœur aussi encore aujourd'hui. Ceux qui sont aussi en connexion. Seigneur Jésus, tu connais les désir de chacun de nous encore en ce jour. Nous avons besoin de ton secours. Sois béni et glorifié car nous t'avons ainsi prié, Père. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Seigneur soit vraiment béni. Vous pouvez vous asseoir. Ce sont toujours des moments merveilleux que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir nous retrouver. Et ce sont des moments pendant lesquels nous devons saisir ces occasions, ces opportunités que Dieu nous donne. Parce qu'un jour, ces jours ici, viendraient des jours effectivement dont on penserait. Parce que nous ne savons pas tellement très bien comment seront les choses, mais ce dont nous savons que les choses iront toujours de mal en pire. Parce que le monde s'est éloigné de Dieu et le Seigneur lui aussi, de son côté aussi, continue certainement aussi dans son programme. et Souvenez-vous aussi du temps de Noé, comment est-ce que les choses étaient et comment Dieu aussi a eu à pouvoir parler. Et les gens pensaient que le lendemain, les choses seront tellement bien selon leur façon de pouvoir voir. Mais Noé oui, savait très bien que les lendemains ne seront jamais meilleurs pour le monde, pour le peuple, pour les hommes, parce qu'ils connaissait réellement ce que Dieu avait eu à pouvoir réellement aussi annoncer. Mais les hommes de son temps ne prêtaient pas vraiment attention, ils étaient probablement attirés par les niveaux, et la science que la science avait atteint, effectivement aussi, et leur connaissance et puis la jouissance aussi de ce qu'ils étaient aussi tous les jours de leur vie, comme la Bible le dit, effectivement, leur cœur, leurs pensées, chaque jour était continuellement tournés vers le mal. Mais nous remercions Dieu pendant que tout le monde s'affaire, effectivement, à pouvoir faire ce que leur cœur désire, Dieu avait aussi un homme, du nom de Noé, dont le cœur et les pensées étaient tournés vers Dieu. Et c'est ainsi que la Bible nous fit savoir que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Nous le remercions aussi de ce que nous avons trouvé grâce à ses yeux, pour qu'il nous accorde encore ce soutien, ce secours en fait de nous arracher du présent siècle mauvais, pour que nous puissions avoir nos yeux fixés sur lui. Et que nous puissions accepter de porter l'opprobre de Christ, parce que les siècles dans lesquels nous sommes et les circonstances dans lesquelles les choses sont actuellement, quand tu te donnes au Seigneur, tu ne pourras pas réellement être reluisant dans ce monde. Parce que le monde dans lequel nous nous trouvons ne peut pas aimer l'évangile. Nous remercions à notre Dieu, parce que, et c'est vrai, frères et sœurs, ce que la Bible déclare d'une manière assez claire et précise. Et souvent, nous nous l'entendons et nous regardons souvent très loin, mais c'est toujours important que nous regardons aussi euh, très près, c'est-à-dire nous regardons aussi quand le saintes écritures le Il dit qu'effectivement, que pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité. C'est cela, euh, ce que nous pouvons aussi considérer, regarder en fait en réalité, dit euh, Dieu leur... Envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient donc au, au mensonge. Parce qu'ils n'ont pas eu, eu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas aimé la, la vérité. Ils ont désiré effectivement et de tout leur cœur effectivement avec la pression. C'est vraiment pour nous ah, une grâce divine dans un âge aussi comme celui-ci. l'Odyssée, qui est le dernier âge. Que Dieu nous ait secourus de pouvoir réellement avoir la force de quitter le monde. Nous sommes dans le monde, effectivement, mais nous réalisons qu'il y a une puissance qui nous a vraiment arrachés dans ce monde, effectivement, avec les coutumes, les us, effectivement, que l'on a dans les familles, dans ces Ce qui tue beaucoup les gens, ce sont les coutumes. Les gens sont dans le coutume. Que ça soit ici en Europe, que ça soit en Afrique, que ça soit en Asie, c'est toujours les coutumes. C'est là la grâce que Dieu nous accorde effectivement de pouvoir réellement nous arracher dans toute ce coutume effectivement, pour que nous soyons maintenant un peuple tout à fait nouveau une personne tout à fait nouvelle dans laquelle Dieu a complètement vidé tout ce qui était des, des, des, des, du monde effectivement aussi des, des traditions dans lesquelles nous étions afin que nous soyons simplement comme lui il veut que nous soyons. C'est-à-dire que qu'il puisse simplement nous remplir pas d'autre chose si ce n'est que de lui-même, afin que nous ayons donc cette grâce de pouvoir maintenant penser aussi comme Dieu veut que nous puissions donc penser à ce qu'il a dit que vos pensées ne sont pas mes pensées et, et vos voix ne sont pas donc euh, mes voix comme nous l'avons entendu, c'est vrai que j'ai réussi aussi à euh, écouiller un rapport avec cela de nos frères qui étaient vraiment profondément toucher de voir combien le Seigneur aime l'homme, effectivement, aussi qu'on considère qu'effectivement que notre Seigneur, ce qu'il cherche dans l'homme, ce n'est pas de pouvoir modéler l'homme, mais c'est de pouvoir réellement aussi, de pouvoir le nettoyer et tout enlever de l'homme afin qu'il puisse arriver à pouvoir voir son image. Et, et la Bible dit qu'il va se présenter à, à lui-même une épouse euh, semblable et euh, irrépréhensible sans tâche méritable. C'est-à-dire que quand le Seigneur regarde, il se reflète lui-même. C'est comme quand tu regardes dans le miroir, tu ne vois personne d'autre que toi-même. C'est ce que Dieu veut faire. Et si par contre toi, tu ne veux pas que Dieu fasse ce travail, tu veux être toi, il ne va pas s'occuper de toi. Dieu a besoin de pouvoir trouver Juste une personne dans laquelle il veut donc se refléter. Comme l'Écriture le dit aussi, de même que nous avons porté l'image du terrestre, Amen, Amen. nous porterons aussi l'image du céleste. C'est pour ça que notre Seigneur, tout ce qu'il fait, pour nous, effectivement, c'est ce que nous puissions arriver à pouvoir atteindre. Comme l'Écriture l'a dit, je pense dans le livre, je pense dans les Hébreux, ça se dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, et est celui qui, selon la version, suscite la foi et aussi l'amène à la perfection. Il suscite, dans votre version, il est le chef et le consommateur. Dans une autre version, il dit, c'est lui qui suscite, et qui amène la foi à la perfection. Donc nous, nous comprenons qu'effectivement, que l'objectif de notre Seigneur est vraiment noble, et puissant, et vraiment légitime. Ce qui veut dire que il veut lui-même, effectivement, se refléter dans cela qu'il a. Vous savez, c'est pour ça que quand on nous parle, effectivement, dans les scènes Écritures, on nous parle d'une rédemption éternelle. C'est-à-dire que un rachat, un donc il a racheté pas pour que demain il puisse manger. Si je débarrasse cela, non. Quand il a racheté, c'est pour que cela lui appartienne totalement et complètement. C'est pour que nous comprenions effectivement que si réellement Dieu nous a racheté, donc nous a racheté effectivement, arraché effectivement pour que nous lui appartenons. Il y a quelque chose de très important. D'abord qui sort de nous à l'intérieur, c'est d'abord que la reconnaissance et aussi la soumission, le respect et l'obéissance. L'obéissance à celui qui nous a donc racheté effectivement la soumission pour que lui fasse réellement ce qu'il veut. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, nous, nous, nous devons tendre à ce qui est parfait et nous examiner nous-mêmes, pour que nous puissions être sûrs et certains que, réellement, nous avons été rachetés et que nous appartenons à Dieu. Pourquoi cela Parce que si nous avons eu à pouvoir expérimenter ces rachats, plus personne parmi vous ne pourra faire ce qu'il veut. Et c'est 100% vrai. Parce que la Bible nous dit, parce que dans les scènes et je pense, dans les Hébreux, il, il dit, après avoir accompli la volonté de celui qui nous a appelés. donc il faut en fait que nous obtenions, vous avez besoin de la paix, vous connaissez, non Car après avoir, en fait, après avoir accompli la volonté de celui qui nous a appelés, nous puissions obtenir ce qu'il nous a promis. Mais examinez-vous quand même vous-même, frères et sœurs, pour que, vous puissiez vous observer que Dieu bénisse mon frère, qui bénisse aussi notre frère. Je crois que nous avons notre frère casquin qui doit être arrivé, je pense là aussi. Et Dieu le bénisse. Et ce... Ah ben, il est là. Et Dieu le bénisse. Examinons-nous nous-mêmes, frères pour que nous puissions réellement réaliser si vraiment, vraiment, le Seigneur, notre Dieu, nous lui avons donné, effectivement, si la place qu'il doit avoir. Parce que, « Si nous lui avons donné la place qu'il va avoir, nous ne revendiquerons jamais rien du tout. » Parce que la question est celle-ci, nous l'avons eu à pouvoir l'entendre, effectivement, c'est Ephésiens au chapitre 5, il va donc se présenter à lui-même une épouse euh, irrépréhensible, sans tâche, ni rite, ni rien de, de semblable. Et nous, nous savons effectivement ce que cela veut dire, effectivement, quand on dit irréprochable, oui, irrépréhensible, nous savons qu'en fait, cette épouse, effectivement, il n'a rien d'imparfait en lui. Parce que quand on dit irréprochable, irrépréhensible, il n'y a rien qu'on peut redire. Donc quand on regarde, effectivement, on voit qu'effectivement, okay, c'est parfait. Alors qu'est-ce qui peut être parfait si ce n'est que Dieu lui-même. Vous voyez pour quelle raison que Dieu te bénisse, ma soeur Pour quelle raison il nous a parlé d'une manière assez claire et précise, en disant, il vous a été dit, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent. Et puis, il conclut, mais soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est. Parfait. Donc on nous dit que les, la perfection n'est pas dans ce monde. Oui, il est dans ce monde. Parce que le Seigneur ne va pas nous rendre parfait au ciel. Non, monsieur, non, madame. Il n'a pas dit soyez parfaits au ciel. Non, non monsieur, c'est ici en fait, parce que c'est là qui te dit que aime même ton, aime ton ennemi. C'est là aussi, tu ne vas pas trouver des ennemis. Est-ce est que vous comprenez Amen. Donc parfait, c'est ici. Ah oui, parce que Dieu ne va pas venir chercher des gens qui sont imparfaits. Parce que vous le savez, non? Il peut pas le faire. C'est pas possible, cela. Parce que il, il va d'abord se présenter à lui-même, c'est-à-dire qu'effectivement, comme on dit, il vient chercher, en fait, le corps de Christ. Or, le corps de Christ n'est pas encore corps imparfait. Donc il faut que nous soyons tous parfaits. D'ailleurs, vous comprenez très bien comment les saintes écritures les disent bien. Et, et, et, et il a donné les uns comme, comme, comme, comme, comme, pour le perfectionnement des saints. Donc quand on dit perfectionnement, c'est amener à la perfection. Donc c'est sa part au ciel, c'est ici. Dieu a donné tout ce qui est nécessaire pour que son épouse atteigne donc la perfection. Et c'est pour ça que pour qu'il atteigne ce degré, effectivement, Dieu a donné tous les moyens nécessaires. J'aime beaucoup la parole de Dieu, je crois que vous l'aimez aussi. Il dit, réjouissons-nous et sont dans l'église car son épouse est elle. Ah. Bien sûr que cela, parce qu'il lui a été donné de, de se revêtir d'un fin. La temps pure, donc, ce sont donc les œuvres justes donc de ça. Donc nous, nous devons comprendre qu'effectivement que il doit y avoir de notre part en tant que prétendant, comme étant fils et fille de Dieu, un abandon total. Cet abandon, ça commence par notre moi. Parce que le plus grand obstacle, c'est pas le voisin, c'est toi-même. Parce que la personne que Satan est en train de pouvoir travailler avec, c'est toi-même. Il joue sur ta personnalité, il joue sur ton honneur, sur ta, ta considération, tout ça. C'est pour ça que Dieu veut que nous soyons dépouillés. Quand Dieu t'a choisi, effectivement, il t'a mis à part, il permettra qu'on t'insulte, qu'on te critique, qu'on te fasse tout ce que tu ne voulais pas, effectivement, en réalité. On va te le faire. Parce que c'est là que le Seigneur fait son travail en toi. Jusqu'à ce que tu sois totalement dépouillé de tout ce que l'homme peut se dire, effectivement, qu'en tout cas, puis tu restes, elle comme une, et c'est comme, comme un verre. Donc, le verre, voyez le verre, je ne dis pas un verre de verre, mais le verre de verre, le terre. Parce que jusqu'à ce jour, votre moi vit toujours. Et vous pouvez me regarder, et dire comme ce n'est pas vrai, frère, c'est votre droit, mais quand on, quand on vous regarde, il suffit qu'on vous pousse un tout petit peu, votre moi réagit. Ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment mort mort. C'est ça. Vous avez remarqué que pour que notre rachat soit vraiment parfait, que ça, ça, on ne peut rien dire. Notre rédemption, effectivement aussi, que tout ce qui, tout ce qui nous devons avoir, effectivement, seulement parfait, on a été regardé jusqu'à, à pouvoir quand même regarder un peu parce que on va tester. Peut-être qu'il était en train de dormir. On a bougé. On a mis la lance. Effectivement, qu'est-ce qu'on a constaté Qu'il était vraiment mort. C'est pour ça qu'il a dit que tout est accompli. Donc réellement que tout ce qu'il devait faire, il a vraiment accompli cela à la perfection. Donc, effectivement, que nous aussi, nous sommes réellement sur cette race. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, que Dieu nous aide de pouvoir vraiment voir le temps où nous devons vraiment prier. Je crois que ce serait aussi bien qu'un jour que nous venions, nous chantons et puis nous mettons à genoux. Mais je crois qu'il nous faut des moments. Comme cela, effectivement, frère et ça, où nous restons là, genoux, en train de prier Dieu, et prier Dieu pour que Dieu vraiment fasse quelque chose au-dedans de nous. C'est vrai, nous en avons besoin. Que le Seigneur nous, nous aide. Il faut que réellement nous puissions arriver parce que nous avons ces, cette grâce de pouvoir avoir la connaissance des choses, effectivement, de la manière dont les choses pourront se passer, d'une certaine manière ou d'une autre, et sachant aussi le temps dans lequel nous vivons. Mais le problème, c'est que, on c'est vrai, nous avons cette connaissance, mais la question de pouvoir savoir, c'est que est ce qu'on se pose la question de savoir si moi, je suis dedans Savoir, c'est bien, mais est-ce que moi je suis dedans. Vous avez remarqué cet homme de Dieu J'ai toujours aimé cette parole de l'Écriture qu'il a eu à pouvoir déclarer, effectivement. Il est dit, mais avec une telle artiste, mais aussi c'est poignant quand on entend ce qu'il dit. Cela. Nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens au chapitre 9. Je pense que c'est cela. 1 Corinthiens au chapitre 9. Voilà. Il, il, il ne fait pas lui-même de cela. Je, je suppose que c'est cela. Voilà. Mmh. Euh, je suppose que voilà, je vais prendre avec le vôtre ça nous y sommes effectivement dans le même diapason 1 Corinthiens au chapitre 9 voici bah, donc voilà c'est voilà, un ici, voilà, Et Corinthiens au chapitre 9 on connaissez l'écriture alors il dit ici <coughs> au, verset, oui, au verset au verset, au verset c'est cela, oui. Ok, verset 15. Je ne sais plus très bien. C'est moi qui te vois là. Nous allons lire à partir du verset 19, je pense. C'est un Corinthien 15. Non, pardon, 9 verset 19. Il dit ici. Ah. Qu'est-ce que tu mets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 afin de gagner ceux qui sont donc sans loi. » Verset 22, il dit « J'ai été faible avec les faibles, en fait de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout, verset 23, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Donc, c'est bien beau de pouvoir prêcher, c'est bien beau de pouvoir exposer beaucoup de choses, effectivement, la connaissance de Dieu, la connaissance de ceci, c'est cela, donc nous connaissons tout ça, mais... Tu te poses pas la question de savoir si, dans toute cette exposition de choses que Dieu fait, où est-ce que moi, je suis. On se pose la question, effectivement. C'est quand, par pour on regarde les dénominations. Nous ne sommes pas dénominations, mais posons-nous la question, est-ce que vraiment, Seigneur, au plus profond de moi, je suis vraiment sorti de la dénomination Et puis, non seulement cela, est-ce que aussi la dénomination est sortie de moi et puis je pose la question, est-ce que je suis sorti Parce que le, le grand problème qui lie les gens, c'est la religion. Depuis que nous étions bébés, enfants et tout ça, ces choses sont restées. En fait, on vient ici, c'est comme si on veut compléter ce qui a manqué dans notre religion. Non, c'est pas comme ça. Non, quand on vient ici, on veut nettoyer ce qui a été sémé en nous. Que ça soit déraciné, que Dieu puisse nous sanctifier, brûler toutes ces choses-là. Parce qu'avec ces, ces choses-là de marcher toujours en complétant votre religion, vous ne changerez pas. Il n'y a pas de progrès que vous ferez, effectivement. Vous faites un pas en avant et puis dix pas en arrière. Donc il s'est pas dit, mais je fais tout à cause de vous. pour y avoir pas. Et c'est pour ça que il continue ici, euh, il, il, il, il nous dit, euh, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Nous l'avons lu ici, vous vous souvenez, non il est couré donc de manière à le remporter. Donc je dois me fixer le but en disant, ah ah, je ne veux pas perdre le prix à cause de mon mari, je ne veux pas perdre le prix à cause de mon fils, je ne veux pas perdre le prix à cause de ma femme, je ne veux pas perdre le prix à cause de tel frère ou telle tel sœur. Non, je dois remporter les prix. Donc je dois faire tout ce qui est nécessaire. Vous vous souvenez dimanche, nous en avons parlé, hein ah oui, mon frère et ma sœur, le salut est individuel, personnel. Je ne vais pas le faire parce que l'église le demande. Je ne fais pas quelque chose parce que l'église le demande. Je fais quelque chose parce que je trouve que c'est juste. Et Dieu, surtout que Dieu l'a dit. Parce qu'aucune religion n'a jamais sauvé personne. Donc, le problème, c'est que c'est moi qui dois me poser la question de pouvoir savoir Vraiment, est-ce que je suis tout à Dieu ou je ne suis pas tout à Dieu Quand j'entends, je chante « vie de perles et de lumières » et comment j'ai loue Dieu, je ne peux pas me poser, je dois me poser la question, mais cette vie de perles et de lumière, est-ce que moi vraiment ici je serai dedans ah ben bah oui, c'est bien beau de chanter, vu de la lumière, effectivement, existant sur les hauteurs, personne n'a encore. Vous connaissez donc comment nous chantons. Mais la question, c'est bon, nous chantons, nous aimons cela. Mais la question c'est voir dans cette ville-là. Ah, le Seigneur nous a fait la promesse, je m'en vais vous préparer une place, effectivement, quand j'aurai terminé, pose-toi la question. Est-ce que vraiment je suis dans la promesse Oui, il faut pas regarder le voisin, vous allez voir la voisine, toi-même. Parce que les jours où tu iras dans les cercueils, il n'y aura pas le voisin, à la voisine. J'ai toujours répété ça. Mais, en tout cas, la, la, il est dit c'est cet homme, il est dit, il est très bien, nous continuons encore. Il est dit ici, hein. il dit, mais, pardon, dit, mais, verset, verset 25, il dit, mais, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Ici, maintenant, il s'inclut lui-même. Paul, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, il sait très bien. Il dit, je frappe, non pas comme battant l'air. Il dit, il, dit, il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. J'ai toujours dit, Seigneur mon Dieu, cet homme de Dieu qui a eu une telle connaissance de Dieu et qui était tellement, tellement amené, tellement haut dans les choses de Dieu, qui peut dire ça. Et qu'est-ce que moi, je dirais alors mais pas une trop haute opinion de vous-même. Vous croyez déjà que je j'y suis arrivé, parvenu, je n'ai plus rien à faire. Tout ce qu'on dit là, c'est pour les, les autres. Non! Mets-toi en question. Pose-toi les questions, Seigneur! Aujourd'hui encore, est-ce que je suis toujours avec toi? Tu es toujours, c'est nécessaire. C'est nécessaire. La plupart du temps, les gens se basent toujours sur leurs anciens témoignages de 1840. Quand j'étais, quand nous étions, quand vous étiez, vous n'étiez pas encore né. C'est bien, mais bon, depuis que tu étais là, j'étais bon, je suis arrivé à naître maintenant. J'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Mais toi. Oh, vous savez, à cette époque-là, nous, quand le message est venu, nous étions, nous étions. Oui, mais vous étiez, vous étiez. Mais aujourd'hui, vous êtes où? C'est ça le grand problème, toujours se baser sur le passé. Mais Jésus-Christ est toujours présent. Si dans le passé il t'a visité, dans le présent, aujourd'hui, il doit encore te visiter. C'est vrai, ne soyez pas assis sous les anciennes choses que vous avez fait dans les temps passé. On a vu, on a vu, bien sûr, mais aujourd'hui, frère, il ne change pas. Ça veut dire que si, hier, dans l'année passée, dans l'année passée, il t'avait fait quelque chose de... aujourd'hui, tu dois augmenter de plus. Ta foi doit augmenter, ta marche avec Dieu doit augmenter. Toujours zélé, donner la soif aux gens, pas de du aux gens. Non non, non, non, non, non. Tu te trompes toi-même par des faux raisonnements en se disant que moi, moi, moi, moi, non. Tu dois te poser la question, Seigneur, ça fait 200 ans que je suis là et, et, et toujours que je crois, je crois. Je dis aux autres, mais vous êtes de nouveau, moi, je suis l'ancien. ou Mais est-ce que ma vie est à moi? démontre qu'effectivement, que je suis dans la chose. Ah oui, c'est quelque chose de, de très important parce que nous avons conscience et aussi la grâce et la compréhension des choses que Dieu nous a donc données afin que nous puissions réaliser que sans l'ombre d'un doute, oui, sans, sans l'ombre d'un doute, vous savez, le monde ou les gens, si nations peuvent se poser la question, est-ce que, est-ce que, est-ce que? Mais moi ici, comme je pense que vous aussi, on ne peut pas se poser la question de est-ce que, est-ce que, est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça se passera? Non, monsieur. Non. J'aime beaucoup Luc qui a dit, après avoir fait des recherches exactes, parce que comme ça, je t'expose des choses dont j'ai la certitude, afin que tu aies la certitude et l'assurance des enseignements que tu as donc reçus. On ne vient pas t'apporter des choses hypothétiques. C'est-à-dire que les hypothèses, bon, probablement, ça pourrait passer par pour cela. non, non, non, non, non, non, non, non, non. Nous vous apportons des choses qui sont réellement vraies. C'est pour ça que Jean l'apôtre, il lui ajoute en disant que ce que nos oreilles avaient entendu, ce que nos mains ont, ont touché, pas une histoire, non, la chose vraie. Mais maintenant, vous aussi, pour l'amour de Dieu, est-ce que vous pouvez vraiment vous tenir là devant les gens qui critiquent, enfin, Dieu dit que j'ai la certitude et l'assurance, pas avec dans le cœur, mais est-ce que vraiment ça pourra, mais la certitude et l'assurance que, sans l'ombre d'un doute ce que Dieu a dit, cela arrivera. Et je suis convaincu que cela va arriver. Vous savez ce qui va faire la différence quand ces gens-là vont vous regarder, qu'ils sauront effectivement que vous êtes sûr et certain de ce que vous dites, mais c'est par l'action que vous manifestez. Les gens, quand ils ont regardé Noé, ils n'ont pas eu le pouvoir, j'ai dit qu'effectivement que cet homme, il ne sait pas ce qu'il fait. Non, parce qu'on l'a vu que Noé... Il parlait comme un fou, on le parlait comme un fou, mais on l'a vu en action. Ça fait gratter la tête des gens, mais oui, mais on le voit comme un fou, mais il calcule bien. Hein, ce qu'il fait, on voit bien qu'il fait la chose effectivement comme il est dit. Mais quand on vous regarde, vous, c'est ça le grand problème. Et que dire que nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants. Un croyant, un chrétien, mon frère et ma soeur, ce n'est pas quelqu'un qui doute. Vous savez, dans Jean, au chapitre 3, nous l'avons lu avec vous. Quiconque est né de Dieu, on ne pratique pas le péché et il ne peut point péché. Vous l'avez eu, non Parce que c'est lui qui pêche, c'est vraiment du diable. Parce que les diables pêchent dès le commencement. Vous vous souvenez C'est écrit. <rire> vous comprenez donc que.. Eh ben, le péché, c'est l'incrédulité. Le fait de douter. C'est qu'il est bien qui pêche. un péché. Je crois que c'est dans un Jean, hein, peut-être de voir ah, cela avec vous. Un Jean au chapitre 3. Je suppose que c'est cela. Un Jean au chapitre 3. Ah bah oui, c'est ça. Mmh, ça. Oui, c'est mmh. ça. 1 Jean euh, chapitre 3 et nous pouvons lire à partir de verset 6 il dit quiconque demeure en lui ne pêche point vous y êtes un Jean 3, 6 quiconque demeure en lui ne pêche point et quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Est-ce que vous avez compris Je, je pose la question. Est-ce que vous avez compris On dit que quiconque demeure en lui, il ne pêche point. Et puis, on nous dit aussi plus loin que quiconque pêche, ce qui veut dire qu'il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Parce que si tu l'as vu et que tu l'as connu, mais c'est là que toujours dans Jean chapitre 3, je crois, chapitre 4 aussi, donc Jean 4, 4, il dit, mais vous, vous êtes des dieux. Qu'est-ce qui fait que qu montre que vous êtes des dieux Elle ajoute encore en disant que c'est lui, vous les avez vaincus par celui qui est en vous. Celui qui est en vous. <rire> S'il est à toi, tu ne peux pas l'ignorer. Mon frère et ma soeur, peut-être que, peut que vous avez hésité. Est-ce que vraiment une femme qui est tombée enceinte ne peut pas savoir qu'elle est enceinte <rire> Même si la chose, vous connaissez, je ne faire la démonstration ici, les choses commencent à développer quand une femme est enceinte. On voit les changements. On voit la transformation, quand même, même si on est aveugle, mais même si on a les yeux fermés, on sent. Donc, une femme qui a conçu, elle est certaine qu'elle a un bébé, qu'elle attend un bébé. Alors, tu, comment tu peux euh, être hésitant en disant que euh, si, euh, comment je, il est en moi, je ne sais pas. Non, c'est pas possible qu'il soit en toi, que tu ne sois pas sûr que Jésus est en toi. Les choses naturelles typifient les choses spirituelles, quand même. C'est là où résident les problèmes, effectivement, que vous avez, en fait. Hésitation et doute. Et pourtant, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais c'est parce que vous n'entendez pas la parole. Parce que vous n'écoutez pas la parole. Voilà pourquoi la certitude n'y est pas. Et la Bible nous fait comprendre que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ah, ah. Et puis il ajoute en disant une démonstration. Parce qu'une fois sans les œuvres, et, et ça ne sert à rien. Parce qu'il faut qu'il y ait une démonstration de la chose. Donc je crus et c'est pour ça que je parlais. Donc effectivement que... <rire> Donc s'il demeure à moi, je dois savoir qu'il est... <rire> Comment je peux savoir qui est? Je peux savoir, frère, parce qu'il dit, mais tous ceux qui sont conduits à l'esprit de Dieu sont donc fils de Dieu. Avant ça, un peu plus haut, dans le chapitre 8, là, du Humain, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ... Il ne lui appartient pas. Et puis, plus bas, on continue. Si les espéries qui habitent, en vous le gage de ces d'entre le monde. C'est aussi vos corps aussi. Ce pas vrai. Et puis, plus loin, on dit aussi que... Nous, on peut les lire, hein, parce qu'on peut dire que les temps rien de bien. En fait, vous voyez comment les choses sont placées. Romains au chapitre 8. Romains au chapitre 8. Romains au chapitre 8. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, vous voyez, dans Galates, je pense, chapitre 3 ou 4, effectivement, où l'apôtre Paul pleure et s'il dit, mais je souffre de quoi De douleur d'enfantement jusqu'à ce que les cris soient formés. Voilà, messieurs. Romain, oui, que Dieu te bénisse. Et c'est important que nous comprenions cela. C'est une bonne chose d'écouter la parole, mais la meilleure des choses, c'est que la parole trouve une place en nous. C'est pour ça que nous nous rassemblons, c'est pour ça que vous avez quitté le travail, vous pouvez rester chez vous à la maison, on dit bon je me repose, vous êtes venus, les enfants à l'école, ils ont été depuis le matin, et ils sont venus ici. C'est pas pour pouvoir faire nombre ici, c'est pour aussi leur salut, le vôtre aussi. Alors, nous regardons ce que l'Écriture dit Romain au chapitre 8, et dit donc Verset, je crois que, verset 5, il dit, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Vous, vous voyez effectivement ce qui est euh, parce que je crois que dans la version que vous avez, parce que c'est toujours important pour que nous comprenions les choses de la bonne manière. Hein, nous avons lu euh, le verset 5. Ici dans le verset 5, il, il nous dit, ceux qui hein, ceux en effet qui vivent selon la chair, ça fait son de la chair, n'est-ce pas vrai? Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, Et vous voyez, le E minuscule, c'est pas correct. Oui, il faut que ce soit un E majuscule, c'est-à-dire selon l'Esprit de Dieu. donc... Le Saint-Esprit, bien sûr que oui, parce que le « e » minuscule est votre esprit. Vivez selon votre esprit, vous le vivez. Dans le monde, c'est seulement les désir de votre esprit qui vous accomplissez. C'est cela, effectivement. Si, si on doit continuer comme ça en Christ, ça ne change rien. Donc nous avons une conduite spirituelle. Ça, c'est à voir avec le Saint-Esprit. Alors, c'est pour ça que, il faut que bon, évidemment, quand vous comprenez, c'est une équipe minuscule, mais on doit changer à E majuscule. C'est pour ça qu'on dit qu'il s'affectionne aux choses de l'esprit avec E majuscule, pas le E minuscule, c'est pas correct. Et l'affection de la chair, vous avez compris, non Et l'affection de la chair, bien c'est la mort. Tandis qu'à l'affection de l'esprit avec E majuscule, pas minuscule, parce que E minuscule, c'est l'esprit humain. Donc l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est limitée contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la parole de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Vous voyez effectivement les combats d'où ça vient La désobéissance. Hein et alors quand on est dans la désobéissance, c'est alors là que le doute, la carité, les angoisses effectivement saisissent le cœurs des gens. C'est plus tellement très bien. Et c'est ça le problème, en fait, parce qu'on n'est pas sûr et certain. Alors, il dit, donc, il dit, parce qu'il ne se soumet pas de Dieu et qu'il ne peut et ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est impossible. Oui, si on vit sur notre esprit humain, on ne peut pas plaire à Dieu. C'est pas possible. Il dit, pour vous donc, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Toujours à remplacer par E majuscule pas le E minuscule. Si du moins, ah, l'Esprit de Dieu habite en vous. Ah oui. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, gloire à Dieu, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous. Toujours là, effectivement, il, il, il, il doit être là-dedans. Vous, vous voyez que dans un genre au chapitre 3, nous, nous l'avons lu, il nous, nous a fait part effectivement si nous revenons au chapitre 3, 1 Jean 3, pardon, 1 Jean 3, il nous l'a dit encore pour que, comme d'abord ici, si l'Esprit de Christ est en vous, hein, 1 Jean au chapitre 3, il, il nous l'a dit cela, regardez très bien, il fait savoir cela, là. ce que nous avons lu. Oui, voilà, c'est un Jean chapitre 3, nous y étons. Alors, il dit ceci, Dit, quiconque demeure en lui ne pêche point, mais quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. C'est lui qui pêche et du diable, car les diables pêche dès les commencement, et les fils de Dieu paris en fait détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Pourquoi donc Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né des dieux. La sémence de Dieu demeure en lui. La sémence de Dieu demeure en lui. Et nous savons que la sémence de Dieu, c'est Christ lui-même. C'est la parole. Et Christ en vous. Si, là, on remet au chapitre 8 que nous avons été ici, il hein, nous dit, ici, euh, au chapitre 8, c'est... Euh, euh, voilà. Verset 9, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais j'espère d'abord que ça a été clair quand j'ai corrigé le E minuscule et majuscule. Hein. Parce que pour ne pas qu'on se dise oui, mais vraiment, c'est correct, c'est E minuscule, c'est pas correct en fait. Parce qu'il est E minuscule, c'est un rapport avec Christ. Les... D'ailleurs, pour que vous puissiez le voir, dans Ézéchiel chapitre 36. Vous voulez que nous y allons Ézéchiel, au chapitre 36. Je change des choses, effectivement, pour que voyons.. Voilà, Ezekiel, chapitre 36, je pense. Ouais, est ça. Je pense que en fait, c'est 25. Est 25 ouais, ça. Voilà. Mm -hmm. euh, voilà. Verset, verset 26, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Jetterai, vous allez suivre parce que vous pose la question. Je mettrai en vous un esprit nouveau et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Voyez-vous aussi, c'est minuscule aussi. Hein? C'est majuscule qu'il faut mettre. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, s'il si dit qu'il donne un esprit nouveau, je veux que vous compreniez, hein? ce qui veut dire que L'ancien esprit humain, avec le cœur de pierre, était en fait dans l'action ensemble. Mais maintenant, quand Dieu donne un esprit nouveau, ça veut dire qu'effectivement, que l'homme nouveau, il doit être un homme qui vit aussi comme, un, comme pas comme l'ancien, mais qui vit, effectivement, c'est en fait l'homme que l'on voit. Mais maintenant, cet homme-là, créé par la parole de Dieu, l'esprit du Seigneur vient dans l'homme, effectivement, pour faire de lui identique à Christ. C'est pour ça qu'il dit que je mettrai mon esprit en vous. Donc tout ce qui est dans l'homme nouveau est nouveau en fait. Mais on ne peut pas vivre selon l'esprit humain. On vit selon l'esprit du Seigneur. Est-ce que vous comprenez Fait enfin, que vous comprenez sur le choses, effectivement. Alors, et, alors nous revenons dans Romains au chapitre 8. Alors il dit, nous étions au verset 10, il dit, si, ah non, non, non, non, non, non. si quelqu'un, verset 9, et si, ah non, non, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, donc l'esprit du Saint-Esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Vous comprenez cela Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, vous suivez en vous, effectivement, c'est lui qui a reçu Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Maintenant, il continue. Il dit Ainsi donc, frères, nous ne sommes point rédevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont. Vous voyez à quel niveau sommes arrivés? On a commencé depuis le début d'un moment pour qu'on puisse comprendre effectivement. C'est pour ça qu'on disait que Christ en vous, si Christ est en vous, vous le saurez. Vous ne pouvez pas ne pas le savoir. Vous ne pouvez pas être ignorant. Mais c'est quand il n'est pas là en vous qu'effectivement que vous avez quand même des doutes. Oui, c'est cela qu'on se pose la question de savoir est-ce que vraiment il est à moi? parce que on, on, on doute en ce puisque puisqu'on se pose la question s'il est là parce qu'on ne voit pas que les actions que nous posons sont conformes aux saintes écritures vous avez toujours remarqué écoutez c'est important ce dans la plupart du temps quand nous prenons dans les saintes écritures nous disons toujours qu'il y a trois étapes n'oubliez jamais cela on ne pouvait pas y échapper Trois étapes. La justification, la sanctification, et puis les baptêmes du Saint-Esprit. Donc là, justification, vous savez, là, il n'est pas dedans. Ah, il n'est pas du tout dedans. Dans la sanctification non plus, il n'est pas là. Je, je, je, je, je me pose la question, c'est quand vous écoutez ça, vous imaginez autrement. Pour, enfin, quand on vous dit qu'il n'est pas là, vous dites, non, il est quand même là, puisqu'il la chose, c'est vrai. Mais vous vous trompez, il ne peut pas être dans la justification, il n'est pas là-dedans. Là c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il vous ramasse, mais dans la sanctification, il nettoie, lui. Il ne peut pas être dans les poubelles avec vous, ce n'est pas possible. Donc Christ n'est pas encore installé là. Il est installé quand Mais quand est, tout a été nettoyé, dans le baptême du Saint-Esprit. C'est ça que je vous l'ai déjà dit ici, la vie éternelle véritablement, c'est le Saint-Esprit en vous. Eh <rire> bien oui. <rire> c'est vrai, c'est ce qu'il a, quand il a prié dans Jean chapitre 17, il a dit. Je crois que c'est Jean 17, comme dit. il a dit, Jean, Jean 17, hein. nous disons avec vous ici, Jean chapitre 17, il dit, voilà. <rire> Il y a très bien. Après avoir ainsi, verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus les va les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est glorifie ton nom afin que ton fils te glorifie, celui que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donc donné. N'est-ce pas vrai? Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus le Christ. C'est sûr et, et certain. C'est pour ça que cet homme, l'apôtre Paul, il dit « Je souffre de douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Mon frère et ma soeur, je voudrais que vous puissiez entendre cela. Si vraiment Christ est en vous, certainement, vous n'aurez jamais de dispute entre votre frère et votre soeur. Vous ne murmurez jamais dans la parole de Dieu vous ne vous plaindrez jamais, vous ne désobéirez. Non, frères et sœurs, quand vous entendez les saintes écritures, la parole prêchée, ici, vous sortez, vous mettez en pratique. C'est une évidence. Alors que, quand vous regardez qu'effectivement, qu que la parole est prêchée, vous rentrez, vous, bon, vous commencez à grobeller, à murmurer, à chercher des moyens, les sapatoires, à pour changer la chose, effectivement, dites-vous qu'il y a un souci avec vous-même. La parole ne peut pas combattre la parole. En fait, qu il a ce qui est que ce que vous ne constatez pas, ce que vous vous enseignez vous-même avec votre propre doctrine, mais pas sur le fondement des apôtres. Vous avez remarqué, frères et sœurs, que quelque chose se passe lorsque l'évangile est prêché parmi ceux qui dont le cœur est disposé. Vous vous souvenez La Bible dit que ceux qui restent sur des bons cœurs sa parole, qu'est-ce qui s'est passé La parole de Dieu a fait l'effet. Jamais tu n'as entendu le jeu de Pentecôte discuter après. Que Dieu vous bénisse, vous qui dites la vérité, c'est la vérité, c'est 100% vrai. Regardez-vous, frères et sœurs, examinez-vous avec les scènes Écritures. Asseyez-vous vous-même, observez. Vous croyez qu'une partie, l'autre partie, vous ne la voulez pas, parce qu'elle ne correspond pas à ce que vous voulez. Et vous, vous êtes toujours en train, est -ce dit, et vous savez que la parole de Dieu dit ça, mais est-ce qu'elle dit vraiment ça Oui. voyez dit, oh Seigneur Jésus, je termine, hein, je termine. Oh, que ton nom, nous t'aimons, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre. Mais quand il te manifeste sa volonté, tu sors ici, à la maison chez toi, c'est autre chose. C'est la vérité, frère et soeur. Vous ne direz jamais. Nous l'avons entendu, je termine, nous l'avons entendu. Dieu ne vous envoie pas en enfer. Ça, il faut que vous l'écrivez chez vous, même devant votre miroir le matin. Dieu ne vous, envoie, il ne vous envoie, lui ne vous envoie pas en enfer. Ça n'a jamais été la volonté du Seigneur que quelqu'un aille en l'enfer. Je crois que quelque part dans 1 Timothée, on, on va voir, pour que vous puissiez voir ce que Dieu. 1 Timothée, quelque part, on va trouver, je pense que il y a chapitre 3 ou chapitre, ou chapitre 2, je, je ne sais plus très bien, mais je pense que ou Dieu, ou quelque chose comme ça. Attendez. Voilà, voilà, voilà, voilà. Euh, je, C'est si c'est un ou deux. Attendez bien. On va peut-être voir ça ou deux. Vous connaissez cette écriture là, mais je voudrais bien. Vous le connaissez, mais je voudrais bien quand même oh, trouver. C'est un ou deux, on dit que. C'est que. C'est je pense bien. Attendez, attendez, ça risque comme une Bible. Ici, c'est chapitre un Attendez un problème. Ah, Et c'est là, qu là que c'est qu là que. ce Romain peut-être qu'il parle que nous devons prier pour les autorités. Vous connaissez nous devons prier, Vous connaissez, hein, prier pour les autorités que Dieu nous a données, tout cela, je ne sais plus très bien si c'est là. Oui, et parce que je voudrais quand même. Alors, nous prions pour que nos autorités. Bref, et, euh, c'est là qu'il ne fait pas, effectivement, que, car la volonté de Dieu, c'est que, euh, qu'il puisse arriver à la connaissance de la vérité et qu'il soit sauvé. Vous vous souvenez? Je crois que c'est cela, mais je ne sais plus très bien dans, dans ce que je suis. Peut-être que probablement que notre frère Achille, comme il dit, il va, il va nous trouver cela dans les scènes, parce qu'il voudrait quand même les lire. Dans, dans les... Peut-être c'est sous mes yeux, mais je suis en train de les pouvoir passer parce que comme vous voyez, il changeait effectivement les scènes d'écriture. Bon, les frères ou quelqu'un va trouver seulement cela, mais nous allons continuer effectivement cela. Alors, c'est cela que le Seigneur, notre Dieu, comme nous l'avons dit, ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu que d'abord dans deux dans pierres chapitre 3, il a dit, mais là aussi je pense soit dans Timothée. Mais ce qui veut dire qu'effectivement, que ce que il veut que les hommes arrivent à la connaissance de la vérité. C'est 2 Timothée 2, hein? Eh 1 Timothée chapitre 2, merci mon frère. Je me disais bien, c'est de Timothée, il a. C'est quel verset alors? Hein? Pardon? Et tout le temps ici, j'ai tourné la Bible. C'était toujours... C'est pour ça que j'ai dit, « Monsieur le Dieu, sous mes yeux, mais... Euh, » oui, attends. Ici, il dit, « Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, c'est cela. » Chapitre 2, 1, Timothée 2. Chapitre. 2, et pourtant, j'avais ici... Je regardais autre chose. Merci beaucoup. Alors, verset 1, il dit, « j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des explications, des requêtes, des actions, des grâces pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, en fait que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » C'est ça, non cela est là et bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient. Quand on dit qui veut, ça veut dire c'est la volonté. Il dit que c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de là. Voilà, c'est ce que Dieu fait toujours avec nous, nous emmenant toujours dans la vérité. Mais c'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes, mon frère, c'est nous-mêmes, ma sœur, effectivement, qui nous forgeons le chemin vers l'enfer, nous forgeons notre chemin vers l'enfer. C'est pour ça que l'apôtre Paul, Paul dit, il dit mais je fais tout à cause de l'évangile, en fin d'y avoir part. Parce que sinon, nous nous laissons, nous laissons, nous soumettons à la volonté de Dieu, frère et sœurs, personne ne revendigera ses droits oui, Et je donne un exemple, vous, vous m'allez me pardonner, je donne un exemple. Quand la Bible dit que femmes soyez subise à vos maris en toutes choses, moi, une femme, je vais donner un exemple, étant une femme, mais en quoi je vais commencer à pouvoir me révolter Puisque Non, non, vous comprenez bien, puisque c'est la part que Dieu me donne, moi. Alors je vais dire, mon mari, parce que tu m'aimes pas, moi je ne me souviens pas, Dieu ne t'a pas dit ça. Dieu a parlé à toi et au mari, il a dit autre chose. Donc, le mari, il est responsable de pouvoir s'occuper de l'amour. Toi, tu es responsable de Pourquoi tu me Si tu ne m'aimes pas, moi, je ne vais pas me soumettre à toi. Ce n'est pas ça ce que Dieu t'a demandé. Vous voyez comment vous interprétez les choses, effectivement. Donc, moi, Dieu m'a dit ça. Je fais ce que Dieu m'a dit. Tu ne discutes pas, tu ne discutes pas. frère et sœurs, si réellement nous aimions Dieu, que nous, avons, nous aimons Dieu, nous voulons faire sa volonté, il n'y aurait pas de problème dans les couples. Sœur à sa place, faire à sa place, il n'y aura pas de problème. Et vous savez, vous-même. Parce que personne ne veut rester à sa place. Et on se pose la question, pourquoi tu ne veux pas rester à ta place? C'est quand même ta place, pourquoi tu ne la veux pas? Pose-toi la question, pourquoi je ne veux pas à ma place ici? En plus, ce n'est pas mon mari, c'est Dieu qui me l'a donné. Là. Dieu m'a mis là, alors si il m'a mis là, c'est ma place, donc si je suis là, bien je domine surtout. Mais vous savez que c'est la vérité. Mais c'est vrai. Mais, mais c'est la vérité, mon frère. Quand Dieu t'a placé là, tu y es, personne ne va te déraciner. Tu fais ce que Dieu t'a dit, mais ils sont venus même pour les dit mais les jamais, homme, parce qu'il était dans son travail, à la place, mais c'est vrai. Si Dieu t'a placé là, mais prends ce que Dieu t'a donné, pourquoi chercher autre chose Bref, hein, c'est pour que nous comprenions, frère, que nous, nous avons l'impression que ça ne nous concerne pas, mais encore, ça nous concerne encore plus. Oui, on doit s'examiner. Sinon, frère, vous allez retrouver les dénominations que vous avez dit, si on ne valoir rien dans l'autre côté avec vous. Ah, ah, Joséphine, tu es ici. Oh, Moi qui pensais que tu étais plus haut. Oh, oh, oh, oh. C'est ça le problème. Joséphine était sorti, mais la religion était toujours en lui. Que les dominations ne vous rattrapent pas et ne vous dépassent pas non plus. Parce qu'ils vous attraper et vous dépasser. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Je ne sais pas de quelle manière il faudra que l'évangile vous soit apporté pour que vous compreniez que la désobéissance et puis que la divination hein? c'est cela que l'on doit comprendre. Et quiconque est né de Dieu, ne peut pas pécher. Ça veut dire que il ne peut pas douter des saintes Écritures. C'est impossible. Parce que d'abord, si tu es né de lui, ce que tu as passé par une expérience profonde, qui a été un bouleversement, parce que toute naissance est un déchirement. Il y a du sang, il y a des larmes, il y a des pleurs, il y a tout, effectivement... Il n'y a pas une naissance où tu vois une femme qui dit « Oui, oui, oui, oui, oui, oui, comment ça va, Joseph ?»« Ça va très bien qu'on oh, n'a pas de problème, je suis en train de coucher là. <rire> »« Vous direz, mais madame, il y a un souci. »« Comme ça, toi, à coucher oh, oui, oui, t'inquiète pas, je suis très bien. »« Ça sort sans problème. »« Ah non, madame, les douleurs de l'enfantement, il y en a. »« Ah oui, monsieur, oui, madame. » On ressent quand on a mis son bébé au monde hein. c'est des qui ah, je veux mourir tu cherches te marier parce que tu deviens en colère c'est normal ah bah ben oui parce que oui lui il ressent pas ça mais c'est toi qui pleures donc tu es monté tu deviens là tu commences à toucher à te déchirer et puis tu appelles tout le monde ah oui mettre bébé au monde c'est pas un jeu hein. c'est le cœur qui se déchire c'est tout son corps, ton corps à toi qui peut exploser, vous sentez que ça va exploser. Oui, là, quand tu l'as mis au monde, tu le regardes, tu dis, tellement ton bébé dit, attends d'abord, mon bébé, mon bébé. Oui, parce que tu as souffert. Tu sais d'où ce bébé-là il vient. C'est la même chose, mon frère. Je ne pas dire, je suis né de nouveau, non, tu es passé par un moment, où oh là là là là là là on te regarde aujourd'hui, dit, en tout cas nous dit, là où je suis passé, messieurs, c'est pas n'importe. Oui, oui, oui, oui. C'est vrai, frère, c'est vrai. Parce que c'était une grâce. Mais nous avons à pouvoir considérer ce que Dieu, notre Seigneur, a fait. Que Dieu bénisse mon grand quand il chante ce que Dieu a fait pour moi. Ah oui, nous devons nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, d'où nous étions et ce que nous sommes aussi aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, lève nous Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Je voudrais bien que nous chantions ce cantique ici. Je pense que c'est un tout un petit cœur qui parle de Barthimé mendiant Aveugle. Viens mon grand. Vous le connaissez, non C'est Barthimé avec Aveugle n'avait aucun espoir ah c'est vrai que le Seigneur nous aide nous étions sans espérance et il n'y avait rien pour nous Que Dieu te venisse ici numéro 28 dans les l'effet 27 27, merci yes. Partis mes mendiants aveugles I'm <laughs>